Chers traders et investisseurs, bonjour. Aujourd'hui, mardi 14 mai, nous vivons depuis ce matin un rebond qui, dans l'état actuel des choses, n'est rien d'autre qu'un simple rebond technique. Il aura besoin de beaucoup plus de certitude pour être conforté et signifier un retour vers les sommets. De plus, notre cher président Trump, le président américain, en se réveillant, il y a quelques dizaines de minutes, a de nouveau enfoncé le clou via de nouveaux tweets affirmés à destination des Chinois. Donc sa position n'est en aucun cas modifiée pour le moment, ni même modulée. Les analyses techniques et graphiques des principaux indices ne montrent surtout pas une reprise haussière pour le moment. De plus, les principaux indices mondiaux étaient très élevés jusqu'à ce week-end, souvenez-vous-en. Nous devons donc patienter pour y voir plus clair et nous devons donc naviguer à vue. En tout cas, en day trading, quant au swing trading, toute nouvelle de prise de position est à exclure pour le moment. Ce matin, nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, générant chacun une médaille, c'est à dire des trades très conséquents. Nous vous souhaitons... De bons trades cet après-midi, une très bonne journée et à demain.